T'as la mallette et tout, la mettre. je crois que ça vaut 10 euros. Ça, ça, ah C'est une mallette générique. C'est une mallette générique. C'est une mallette générique. on en a 30 de temps. 80 euros. Un les gars, Donc, bah, je mmh. bien, bien. Bonjour, on Les je regarde' Bonjour. Ou les cartes euh... Non, Je sais pas, je regarde. La, ouais, celle qui est la plus Il euh, y en a à 50 centimes là. Donc... Et comme ça, vous les faites combien aussi euh, Tu l'as pris où celui-là euh, Je l'ai fait à 10. Ah, tu bon. là Ouais. Des petits personnages là. ça. aussi ça. Vous allez, un peu plus cher. Les Spiderman ils sont plus D'accord. Je cela. Euh, le Mario Kart, c'est quoi? Ouais. C'est un, un circuit. Circuit. Tu serais déçu. Il se charge aussi de. de... C'est pas bricolé. Hein. D'accord, ouais, d'accord. <rire> c'est pas la peine. Je vais prendre ces trois-là. regarde la Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Je vais vous présenter tous mes achats. Donc là, il y a pas mal de gaming, du rétro. Que du rétro, on va commencer par le jeu Game Boy. Alors, pour commencer, j'ai un Speeding Gonzales sur Game Boy. Ça a pris un petit peu la poussière quand je les nettoie un petit peu. Voilà, en bon état. Donc, ça m'a coûté euh, 5 euros la cartouche. Alors, les autres, c'est que des Game Boy Advance. J'ai un Spyro. Spyro A New Beginning. Et ensuite j'ai un ensuite j'ai un Paul Express. Je l'ai aussi sur la GameCube. J'ai cars. Donc euh, ouais j'ai 5 cartouches. J'ai payé 30 euros. De tout. Il m'a arrondi hein, parce que bon, au début les Game Boy Advance c'était plus vers euh, 7 euros. J'ai un bon Berman, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur là dans mon jeu. Très bon état. J'ai le Hobbit. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit magazine Pokémon à 50 centimes. Il est un petit peu abîmé ici mais bon pour 50 centimes ça va c'est juste une petite quoi, c'est pas déchiré déchiré Dedans il est en très bon état Et, hop, hop. Et aussi j'ai trouvé du gps 2 Un petit Rayman, donc je pense que je l'avais déjà quand je regarde mais il est complet Et aussi, au même stand, j'ai eu sur PS2 la créature du crabe postillant, bubble éponge. J'ai un bubble éponge mais c'est pas le même. Bah ça va m'en faire deux, lui aussi, plaît. J'ai eu euh, les deux jeux PS2, je les ai eu à, à 5€ les deux au lieu de 6. Ensuite j'ai trouvé euh, quelques petites figurines. Ça c'est dans les Looney Twins. Et dans Disney, un petit Pinocchio. Voilà, parce que bah, ma mère s'était pris des, des figurines euh, Astérix, tout ça, bon, moi j'ai pris ça. Euh, C'était vraiment pas cher dans le temps, après pour ce qui est des jeux Game Boy, euh, bah, que ce soit Game Boy ou Game Boy Advance, comme ça là, alors, je mets pas plus de 5 euros. Hein. Voilà, J'y joue pas beaucoup, j'ai pas le temps, moi je suis plus sur la Switch. La Switch, la PS4. Euh... En fait, je suis plus sur les consoles actuelles. Quoi. Si vous voulez suivre mes Let's Play et mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'est gratuit. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà, c'est tout pour ce compte-rendu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut tout le monde